peu les gens, aujourd'hui on va parler tatouage, je suis dans le shop de Siby, euh, je vais me faire tatouer dans environ une demi-heure, une heure, le temps, que, le temps que Mélanie finisse de manger, de poser le stencil, d'attendre que ça sèche, et de se lancer. Euh, et voilà, du coup aujourd'hui on va parler tatouage, mode un petit peu de façon un peu plus générale, et on va rajouter un petit peu de transidentité dedans, parce que parce qu'on rajoute tout le temps un petit peu de transidentité dedans, de transidentité dedans, sinon c'est pas marrant. Alors euh, du coup coucou Charlie. Hello. on va parler un petit peu du shop du coup oui. et pourquoi un salon de thé et de tatouage bienveillant Alors pourquoi euh, Moi ma première expérience de tatouage n'a pas été euh, terrible terrible mm -hmm. euh, après j'ai eu des expériences qui étaient euh, plus ou moins cool ça, ça, ça, ça dépendait vraiment euh, de beaucoup de paramètres et euh, en parlant un peu autour de moi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément à l'aise euh, euh, avec le fait d'aller à un salon de, de tatouage parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'appréhension en fait qui était parfois euh, injustifié mais parfois très justifiées malheureusement mmh. euh, et donc j'ai eu envie de créer un endroit un petit peu différent où on soit sûr d'être bien accueilli d'être dans un endroit avec des personnes qui partagent certaines valeurs qui sont les miennes et du coup celles euh, des gens avec qui je travaille et, euh, et du coup, toujours dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'attention et euh, dans le fait de jamais prendre à la légère euh, les projets. Puisque quel que soit leur, euh, leur taille, bah, euh, ou leur niveau de détail, ou le temps qu'on y passe, bah, la personne, euh, euh, nos on est avec toute notre vie. Et du coup, je pense que c'est très important d'être dans un lieu où on sait que ça sera pris au sérieux, même si on vient avec un tout petit projet. Parce que ça, ça revenait aussi souvent dans mon entourage, euh, non mais moi j'aimerais bien, mais euh, moi j'ai un petit projet, donc on va se moquer de moi et tout ça, et mmh. je trouvais ça horrible, parce que bah, souvent on commence par des petits projets, ou parfois on peut avoir que des petits projets, et c'est ok. Mmh. Et voilà. Donc la bienveillance c'était très important pour moi, voilà. ici puis dans la vie aussi. <rire> oui je crois qu'on est d'accord là-dessus. Euh, pourquoi le nom de Sibille alors, les Sibylles, euh, comme on voit, il y a, y a le pluriel, donc ce n'est pas mon prénom, c'est. Euh, parce que souvent on m'appelle Madame Sibylle. Non, mais on m'appelle mais... Tipoui aussi, donc. Euh... Ben voilà. Okay. <rire> Sibylle et Tipoui sont sur un bateau. <rire> mais euh, non, du coup, les Sibylles, en fait, c'était les prophétesses dans l'Antiquité, et c'est les ancêtres des sorcières. Et euh, du coup, le, le tatouage, finalement, euh, aujourd'hui, euh, il y a 60% des personnes tatouées en France qui sont des femmes. Mmh. Et euh, c'est aussi beaucoup euh, un outil de réappropriation de son corps d'empowerment, de prise de confiance en soi, et, euh, et donc on est en fait dans la lignée, pour moi les femmes tatouées sont dans la, la lignée des, des sorcières, c'est des femmes qui font ce qu'elles veulent de leur corps, qui sont indépendantes, qui s'en fichent que, alors il y a toute la pression sociale, oui ça fait mauvais genre, ça fait alors c'est de moins en moins le cas, mais justement pourquoi, parce que il bah, y a de plus en plus de femmes qui ont dit bah en fait je m'en fous, j'ai envie de ce tatouage et je le fais, et, euh, et du coup voilà, on est vraiment dans un processus de réappropriation de son corps et d'indépendance, et du coup un nom qui faisait un clin d'œil aux sorcières, c'était important pour moi, et donc avec les ancêtres des sorcières qui étaient les civils, c'était euh, parfait. Merci à ma sœur qui m'a parlé des civils, mmh. au moment où je cherchais le nom, euh, c'était un peu mieux, je n'ai pas appelé les sorcières, donc euh, mmh. j'ai la chance d'avoir une, une sœur qui est spécialisée dans l'Antiquité, qui, qui a parlé mmh. de ces euh, prophétesses. <rire> voilà. okay, donc t'as pas dit le mot, mais... Euh... Tu voulais foutre du féminisme dans le nom du salon. Quoi. Ah bah oui! j'ai oui, pas dit le mot. Le mot qu'on ne prononce pas, ça pourrait faire peur. Exactement. Non, non, non, si, il le lieu. Hyper féministe, okay. évidemment. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, pour, euh, pour en parler et en même temps, euh, enfin, l'aborder de façon un peu légère. Mm. C'est-à-dire que quand on vient ici, euh, pour être souvent là, tu pourras en témoigner. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. <rire> Euh, voilà. En fait, quand on vient ici, euh, on peut venir juste pour le tatouage, juste pour le thé ou voilà, pour faire son truc. Mmh. Euh, si on n'a pas envie d'aborder la question, euh, c'est pas euh, forcément hyper frontal, à part la carte d'été qui reprend euh, bah, l'histoire de euh, pas mal de femmes, euh, que ce soit des femmes scientifiques, des autrices, des actrices, etc. Euh, finalement, le, le sujet n'est abordé un peu qu'à la demande et quand il est abordé c'est chouette parce que ça fait vraiment plein de discussions et ça arrive okay. souvent ici ouais, qu'il y, qu y ait des débats et qu'on discute de plein de sujets on en parle aussi à au travers des clubs de lecture du coup euh, ouais. une fois par mois, euh, club de lecture féministe et du coup ça fait un lieu d'accroche voilà, un peu particulier ça fait aussi que c'est un lieu mix donc c'est pas forcément un lieu parfaitement safe moi j'essaye d'en faire un lieu safe mais euh, euh, bah, la mixité forcément, euh, oui, forcément implique une non ouais. euh, safeitude, pas une safeitude parfaite euh... Et si ça paraît, mais si mais ça voilà ça c'est ce que, que j'allais dire, tout <rire> de suite ça n'existe pas parce que <rire> c'était un peu genre l'objectif final mais que, ouais. fin, qui est un peu dur à atteindre ouais. et, euh... et donc voilà c'est un lieu féministe mixte Mais au final il y a plein de gens euh, queer et féministes qui squattent ici euh, un peu sur une base régulière c'est limite la majorité de ta clientèle Oh oui Oui <rire> Bébé c'est chouette <rire> euh, <rire> euh, voilà la major... ben Après la majorité une, que... grand, une, une grande partie en tout cas la majorité des gens qui restent et qui ont envie de parler de débattre et tout ça Ouais. mais euh, ouais il y a une grande partie euh, de, de personnes euh, féministes queer euh, qui font partie globalement de la communauté LGBT plus euh, ici et, euh, et c'est chouette c'est très chouette hum, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec les gens qui viennent ici se faire tatouer euh, dès relations relation avec les personnes qui viennent ici, euh, c'est plutôt chouette puisqu'on on, on dépasse en fait la simple relation euh, en clientèle et moi j'avais vraiment envie d'un lieu de partage et d'échange. Moi je suis vraiment un, un animal social, j'ai besoin de, de contact de discuter, d'échanger, de me confronter aussi à d'autres points de vue, de, voilà. et c'est vrai que ce lieu le permet aussi. Mmh. Et après c'est euh, génial aussi de pouvoir euh, rentrer en fait euh, en relation avec les personnes de façon très intime par euh, les projets de tatouages ouais. Et euh, du coup on aborde souvent des, des choses qui, qui touchent à l'essence de cette personne là, des sujets euh, euh, qui sont souvent sérieux ou lourds de sens qui, en tout cas, on a aussi des choses très légères. On a aussi des gens qui vont flasher sur un, sur un motif donut, c'est se faire tatouer dans la foulée, et puis on se marre et tout ça. Il y en a aussi des, des histoires euh, euh, plus, oui, plus, plus sérieuses et euh, plus intenses où, au travers du tatouage, on va aider la personne vraiment à passer une étape de sa vie, à, à dépasser quelque chose, à se protéger. À, et ça, c'est. Euh, moi, je tatoue pas, du coup, je, je suis pas vraiment dans le processus du moment du tatouage. Mais je suis dans le processus de l'avant, de l'après, et enfin, je suis assez honorée en fait, à chaque fois d'avoir euh, cette place-là, puisque du coup on entraîne dans la vie des gens de façon euh, euh, assez importante. On, enfin, les personnes vont ressortir d'ici marquées à vie, et euh, ça aura toujours été fait ici, et ça aura toujours, enfin, le, le souvenir va rester, et du coup c'est vrai qu'on prend tous les projets euh, vraiment euh, très à cœur, et cette relation-là est très importante. Voilà. Mais c'est vrai que shop a une, a une signature, c'est pas, enfin, je trouve que tu te fais pas tatouer ici comme tu te fais tatouer dans n'importe quel shop, il y a le... tu repars avec une partie du shop, tu repars pas avec une vrai. partie de, non, de, cool. de la tatoueuse. enfin en tout cas c'est mon expérience à moi. Parce que nous on a une partie des gens toujours quand on rentre, alors après c'est compliqué parce que moi j'ai un gros problème c'est que je suis très peu physionomiste et c'est très embêtant parce qu'il me faut juste quelques secondes avant de remettre, alors parfois c'est des histoires vraiment qui m'ont plus marqué dont je parlais tout ça. Et en fait, c'est juste les visages sur les histoires parfois qui, euh, les histoires prennent tellement de place. Euh, mmh. Voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est ce dont on a envie parce que nous, les, les gens restent avec nous aussi, euh, du coup, euh, bah longtemps après. Mmh. C'est des grands moments, donc Bah merci, ça me fait plaisir de, de savoir ça. En tout cas, c'est cool. Euh, dernière question, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec tes tatouages à toi? Ah. Comment, comment tu le sens Pourquoi tu te fais tatouer euh... Euh, bah Comme beaucoup, j'ai toujours su que j'allais être euh, très tatouée. Mmh. Et euh, du coup, c'est une évidence de commencer. Moi, j'ai un rapport un peu particulier, c'est-à-dire que j'y vais très progressivement parce que euh, j'ai la crainte du manque de place. Voilà, donc ça c'est très... Euh... Ouais, donc comme on peut voir j'ai un bras qui est à, à peu près plein, un bras qui est presque entièrement vide. Euh, voilà, les jambes j'attaque, mais du coup j'ai commencé à attaquer par des endroits, je me suis dit mince, du coup les projets comment... Enfin, je suis très anxieuse de ça, donc du coup là j'ai euh, 28 ans, donc je me dis bon, alors si je veux encore pouvoir faire des chouettes projets à 40, comment je vais répartir tout... enfin... C'est vraiment, je me prends un peu la tête euh, là-dessus, et je fais aussi des flashs de façon très spontanée, euh, genre allez ça on va le faire là, et tout ça. Enfin bon, voilà, donc ça, c'est un peu conflictuel dans ma, ma relation <rire> en tatouage. Alors avant, j'étais très euh, contrôle, c'est-à-dire qu'il me fallait... Alors je voulais ça, exactement comme ça, à cet emplacement. Euh, voilà, c'était vraiment au début, quand j'ai commencé, quand j'avais 19 ans, tout ça. Et euh, plus... Du coup, je me suis plongée, parce que vouloir être très tatouée et adorer le tatouage, c'est une mmh. chose, mais du coup, se plonger dedans et euh, fréquenter aussi des artistes, et euh, aller un peu en profondeur dans, dans le tatouage tout ça, ça te fait appréhender les choses aussi d'une façon différente. Moi, j'ai envie de laisser vraiment plus de liberté euh, créative. Je me fais des flashs aussi maintenant, ce qui n'était pas le cas euh, avant. J'étais beaucoup trop euh, anxieuse pour ça. Mmh. Euh, et donc, j'ai en plus un lâcher prise. Au profit de la forme artistique en fait, et créative. Et aussi, autre chose, maintenant je me fais plus tatouer par des personnes que je ne connais pas ou qui ne sont pas recommandées ou dont je. Euh, il faut que je sois sûre que ça passe personnellement avec la personne. Ouais, ouais. Parce que euh, j'ai des tatouages qui ont été faits par des personnes avec qui je ne suis pas forcément en accord au niveau des valeurs, tout ça, voilà qui étaient vraiment pour euh, l'artiste, le tatouage et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. Maintenant, vraiment, le, le facteur humain passe. Euh, Enfin, je, je quitte à attendre, justement, euh, j'ai un projet au, auquel je pense, enfin, euh, qui est un projet en d'autres réalisme. Mmh. Euh, voilà, j'ai écrit à une artiste parce qu'elle m'a vraiment été chaudement recommandée euh, et euh, qu'elle est, euh, qu est vraiment, a priori, euh, chouette en tant que personne. Mmh. Et euh, si elle prend pas le projet, euh, je suis prête à attendre 10 ans, 15 ans pour me faire le projet avec quelqu'un euh, qui maîtrisera ce style et avec mmh. qui ça mmh. passera mmh. humainement. Ouais, ouais. Ça, c'est euh, dans le rapport, enfin, euh, dans ce cas, switcher, c'est vraiment ça. Maintenant, les, les valeurs passent. Euh, Autant d'importance que, que la pièce en elle Ok, bon, bah merci. Mais avec plaisir, c'est tout ce que vous vouliez savoir. Oui, merci. Très bien. <rire> donc, coucou Mélanie. Et coucou. Euh, donc, du coup, je suis avec Mélanie qui va me tatouer dans environ une heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Quand on en mange. Quand on en mange. Du coup, je vais te poser quelques petites questions. Oui. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que tatoueuse En tant que tatoueuse C'est le chaos <rire> C'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais illustratrice, j'étais partie pour faire euh, de la bande dessinée, puis je suis partie euh, à New York plus ou moins euh, randomly. J'ai trouvé aussi randomly euh, un apprentissage en tatouage où on m'apprenait pas grand-chose, mais on m'a aidé à acheter ma première machine et à me ruiner les genoux. Voilà, voilà, voilà, donc j'y suis restée à peu près 5 mois et demi, puis après j'ai rencontré mon mentor d'après qui lui est euh, à un shop à à Tijuana et euh, là euh, j'ai pris mes billets d'avion et j'y suis restée 5 mois et demi et j'étais euh, bah, quasi résidente là-bas enfin guest résidente je ne sais pas <rire> on m'a dit de toute façon on prend pas d'apprenti il faut au moins que tu saches faire des lignes donc la pression <rire> et, euh, et voilà j'y suis restée 5 mois et demi je suis revenue en France euh, novembre dernier déjà et euh, en février j'ai trouvé euh, miraculeusement j'ai vu de la lumière je suis rentrée et j'ai trouvé Sybille ou c'est Sybille qui m'a trouvé je ne sais pas la question se pose. Voilà. Je me pose toujours cette question-là euh, par rapport à moi-même aussi. Et euh, sur ton parcours d'illustratrice, du coup, tu avais fait quoi avant Avant l'illustration Enfin, dans quel cadre t'es devenue illustratrice Dans tu... quel cadre, je, je sais pas, je voulais faire du dessin qu'on me laisse tranquille. Ouais. Oui. <rire> et as fait une école ou un truc du genre Ah ou oui, j'ai fait euh, alors, euh, vraiment le long, long parcours. Euh, après le collège, je suis partie en, en bac pro, design graphique, en fait, communication visuelle, tout ça, tout ça. Okay. Et euh, je voulais partir en dessin animé, enfin cinéma d'animation, euh, jeux vidéo, puis au cours de ma prépa à l'ESMI, euh, qui est une école sur Bordeaux, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire c'était vraiment du dessin sur papier, de la peinture, ce genre de choses, et pas forcément travailler euh, 15 heures par jour sur un ordinateur. Et c'est comme ça qu'en fait, plutôt que de, de me diriger vers, euh, vers la section 3D, je me suis dirigée vers la section illustration. D'accord. où voilà. on faisait ben, justement de l'illustration, du storyboard, du concept art, euh... On faisait de la peinture, on, faisait, on a même fait de la sculpture, Et du coup après New ça. York, Tijuana... Et, et après, euh, voilà, New York, Tijuana, <rire> civil. Donc euh, complètement le bordel. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu bosses au début sur un tatouage, sur l'élaboration du de dessin euh, alors ça dépend des projets, ça dépend des, des personnes, il y a des projets qui sont très très simples. Des fois je rencontre même pas les clients avant de, avant de les tatouer mais c'est quelque chose qui est très clair avec un emplacement avec des directives qui sont très strictes. Mm -hmm. Donc à ce moment là il y a absolument pas de problème. Après il euh, y a les projets qui sont un peu plus flous, ou un peu plus ambitieux ou qui nécessitent euh, bah, une consultation à l'avance euh, pour discuter des compositions ou alors euh, peut-être des personnes euh, Bon, par la culture du tatouage ou euh, de l'habitude de voir euh, des compositions de tatouages, comment ça, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, donc à ce moment-là, c'est à moi de les guider, de voir vers quoi on peut tendre ensemble, donc mm -hmm. euh, là, on, on, on, on, vraiment on construit en, ensemble. Ou alors il y a carrément euh, les projets euh, à demi friandes, parce que je ne fais pas encore de, de total friandes, mais euh, mm -hmm. par exemple des bras complets euh, avec des fleurs où on me dit, bah, genre il me faut cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Et là, je dessine, euh, par exemple, si c'est que des fleurs euh, des, des fleurs au kilomètre. Et là, on compose vraiment ensemble le jour même sur la personne. Je découpe chaque fleur et puis euh, on fait « Oh, mais celle-là, irait bien là, celle-là, irait bien là », tout ça. Et ça se construit vraiment sur la personne au moment, le moment même. Ok. Donc, c'est vraiment, c'est euh, au projet. Et du coup, sur la partie un peu tatouage Et la partie tatouage, comment est-ce que je bosse Comment est-ce que tu bosses Je prends des aiguilles et de l'encre et je perce la peau. Ah. <rire> voilà, j'ai des machines qui font du bruit. <rire> Euh, Est-ce qu'on ferait pas monter un peu la hype et tu nous parlerais de l'élaboration du dessin, du tatouage que tu vas faire cet après-midi Ah, de tiens Oui, qui <rire> est trop bien. Et ben, bah, il était une fois dans un salon beaucoup trop bien, avec une fille beaucoup trop gentille, euh, qui avait des idées beaucoup trop cool. Quelqu'un qui m'a dit, écoute, je veux deux personnes, une femme serpent avec quatre bras et une femme et une sirène qui sont en train de s'embrasser, Il faudrait que ça forme un cœur. Et genre, voilà, le brief le plus... <rire> <spécialement à toi. rire> J'étais là, ça va être génial <rire> et, euh, et voilà, en fait on s'est posé toutes les deux et euh, on avait fait... J'avais commencé à faire des croquis, euh, oui. on avait commencé à faire des croquis ensemble, mais vraiment des trucs hyper rapides, ouais. hyper flous, hyper euh, au crayon jaune qui ne se voyait pas Oui c'est une manie pour toi de bosser avec du crayon jaune, tiens, de fait <rire> Voilà, c'est ça, on ne <rire> voyait absolument rien, mais euh, on s'était bien comprises et, euh, et en fait euh, ce jour-là, c'est vrai que le premier jet en fait euh, avait été quasiment le définitif, j'avais déjà ma compo euh, ouais. qui s'était construite euh, en... assez rapidement d'ailleurs Et ouais. euh, voilà après bah, c'est moi qui ai bossé dans mon coin euh, vraiment à mettre propre, aux bonnes dimensions tout ça Et euh, tu et as, as eu à intervenir quoi une ou deux fois pour me dire cet élément là, cet élément là Mais euh, après bah, on s'était mis d'accord mmh, assez rapidement Dernière question est-ce que, que tu peux nous parler de ta relation avec tes tatouages. Ma relation es, avec, avec mes les tatouages que tu portes, toi. Avec les tatouages que je porte, euh, c'est je... jusque là, parce que du coup, c'est plus très vrai, euh, étant donné que le dernier, euh, le dernier c'est spécial, mais euh, je ne porte euh, que des tatouages d'amis, de... de mentors, de, de salons... Euh dans lesquels j'ai bossé donc c'est à dire mmh. que euh, en fait quand je parle euh, des gens qui m'ont appris à tatouer ou qui m'ont entouré dans le tatouage euh, vraiment qui sont des... vraiment c'est que des amis et des amours de ma vie c'est euh, genre je montre euh, je montre ce qu'ils font en même temps enfin c'est euh, c'est vraiment c'est les personnes que j'aime qui sont avec moi donc, euh, en vrai, j'ai choisi la moitié d'entre eux et encore plus ou moins, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve euh, là, avec euh, Jackie les dents fourries. <rire> que ce tatouage-là a des dents toutes moches. Et je ne voulais pas de dents moches, mais lui, il voulait absolument. Et voilà, du coup, j'ai un crâne avec des dents moches. Mais il me fait beaucoup rire. Voilà. Après, euh, j'ai des expérimentations. J'ai... Euh, bon, un peu, moi, mets Le moment où je me suis ruiné les genoux. J'ai des pièces euh, qu'on a décidé ensemble de mettre en concours. Genre là c'était vraiment un projet à deux, on avait envie de mettre quelque chose en concours. Mmh. Après euh, j'ai euh, sur les jambes, euh, j'ai le euh, projet d'un garçon très doué euh, à Mexico mais qui se retrouve dans un salon à faire euh, que euh, du, du travail alimentaire mais qui est extrêmement doué techniquement. Je lui ai dit écoute euh, fais un projet dont tu serais fier, que tu voudrais montrer tout ça. Il m'a dit je veux faire un masque de démon japonais. je dis, donc du coup, je me retrouve avec un masque de démon japonais et il est parfait et c'est génial. Et juste le dernier que vraiment là je suis allée chercher pour de vrai. Je me suis fait tatouer par quelqu'un que je ne connaissais que par Instagram parce que c'est une grosse rockstar qui travaille euh, en Australie. J'ai vu qu'il faisait un guest à Budapest et là c'est moi qui a envoyé un mail en disant écoute peu importe ce que tu vas faire de toute façon j'aime beaucoup trop ce que tu fais. Okay. Et euh, ça c'est mon budget, je lui ai envoyé des photos de mes jambes en lui disant euh, si j'ai une jambe en couleur une jambe en noir et blanc en fonction de l'espace que tu choisis euh, tu choisis une couleur au noir et blanc mm -hmm. et voilà et, euh, et même ça en fait euh, je me rends compte que j'ai euh, adoré ce gala là enfin, on a rigolé pendant trois heures qu'il m'a tatoué, on allait boire une bière ensemble et, euh, et donc du coup vraiment on reste sur le fil conducteur de je n'ai que des personnes que j'adore sur moi Ok Voilà Super, bon bah merci Mais De rien on va y aller. On va y aller T'es prête Donc, le tatouage. Euh, mon premier tatouage, je l'ai fait à 21 ans. Ça concorde avec le moment où je commence à expérimenter avec des vêtements euh, féminins, du coup. Ça concorde aussi avec le moment où je lance des dépilations définitives sur mes jambes. Et euh, mon premier tatouage, c'est une grande fleur, c'est une grande digitale qui couvre tout le dos, qui part euh, vraiment du bas du bassin et qui remonte vraiment haut. Et euh, quelque part, ça a été la première marque du féminin sur mon corps. Euh, je me suis fait percer les oreilles aussi à peu près au même moment. Et même si je ne savais pas encore que j'étais une nana, euh, quelque part, je l'ancrais déjà dans ma peau et j'essayais déjà de de purifier mes jambes par le feu. Euh, bref, tout ça nous amène au fait que, au final, toutes les opérations de bonne mode euh, qu'on peut retrouver, on le retrouve énormément dans les communautés queer, et particulièrement dans les de france que ça soit par euh, la teinture du cheveu, les percings, euh, le tatouage. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment... Euh, une femme heureuse entre guillemets accomplie et c'est vrai qu'au niveau tatouage j'ai vraiment augmenté la cadence de tatouage alors que j'ai pas d'argent et que je suis incapable d'économiser mais pour le tatouage j'arrive à faire rager mon banquier je suppose et voilà et le piercing c'est assez, assez important je veux dire à mes oreilles je les ai domestiqués par le piercing euh, mon nez, j'ai été définitivement en accord avec quand j'ai été, été piercé à ce niveau-là et d'un coup ça m'a donné une grosse euphorie de genre au niveau du visage, ça m'a vraiment conforté euh, dans, dans toute mon identité et tout, c'était vraiment très très agréable et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imagine plus ma peau pas tatouée en fait. euh, À ce stade, euh, perdre un tatouage, ça serait, euh, ça serait comme perdre l'accès aux hormones pendant plusieurs jours c'est pas, c'est pas de la même, ça n'a pas la même puissance, mais au final, hormone et tatouage pas même combat, mais presque. Du coup, le tatouage, je le conçois à la base comme quelque chose pour orner ma peau, pour me sentir plus belle, plus à l'aise dedans, mais c'est aussi un outil de réappropriation du corps, c'est aussi un outil thérapeutique pour moi, c'est aussi une sorte de marque euh, de pouvoir en fait sur mon corps, en mode, c'est le mien, c'est un corps, féminin que j'adore, que j'aime énormément, avec lequel je suis super à l'aise et à chaque nouveau tatouage en ressort à chaque fois euh, renforcé, alors que je suis super douillette, je veux dire, le moment du tatouage en vrai, je, je déteste la douleur, je supporte très très mal ça, et pourtant j'y reviens quoi, et j'y reviens, euh, je veux dire, la dernière fois que j'ai fait des tatouages, donc du coup avant cet après-midi, j'en ai fait 5 en 3 semaines, je veux dire, Charlie a dû me blacklister de Sylvie pour éviter que je continue à me faire tatouer dans le shop parce que j'avais plus d'argent et que j'arrivais dans le shop complètement sur les rotules, complètement claquées parce que j'ai cinq tatouages qui étaient en train de cicatriser en même temps Bon, 3 pièces relativement grandes Enfin bon... L'histoire de Sylvie aussi n'est pas, pas innocente, je veux dire, je suis juste rentré limite par hasard pour faire des photos pour le vernissage du, du shop en novembre, je crois et, euh, et je suis ressorti avec un tatouage qui n'était pas du tout prévu de faire par Cibi, que je ne savais pas du tout quand je ferais, etc. Et euh, ce tatouage, c'est celui-là. Et du coup, c'est limite par hasard. Quand je suis arrivé à Cibi, à un moment, sur un coup de tête, il y avait une tatoueuse dont j'aimais beaucoup le, le travail, qui ne faisait rien. Et j'ai fait, meuf, tu veux pas me faire un symbole lesbien sur le poignet, là maintenant, tu un trou. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que, que l'histoire Sibi a commencé pour moi entre plusieurs photos, euh, une bonne ambiance et, et l'inscription définitive de mon orientation <rire> sur le poignet même si j'essaye de réfléchir à un moyen d'intégrer le fait que j'aime pas que les meufs, j'aime aussi les personnes non binaires mais en même temps je vois mal comment je pourrais tatouer du jaune ou du violet à côté parce que j'aime pas beaucoup les couleurs, enfin bref, il faut que je trouve une idée et j'y ai pas encore pensé. Enfin j'y ai pas encore pensé, si j'y ai pensé, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Bref, voilà, Siby c'est devenu plus ou moins mon, mon quartier général, ma deuxième maison. C'est... Ça a été notre premier stop quand on, quand on a eu l'incendie. Le, le premier endroit où on s'est réfugié temporairement, ça a été... Après avoir posé le chat. Ouais. Même pas d'ailleurs, je crois qu'on est arrivé avec le chat dans les bras. On n'est pas arrivé avec le chat dans les bras Mais ouais. C'est un peu un... Pour le coup, c'est un « havre », on se trouve que Sylvie, le, le terme de « havre » fonctionne bien. Parce qu'en plus, il y a des gens qui passent, ils sont tatoués, qui passent l'été, etc. Ça, ça fonctionne. Bref, voilà, ça va être une vidéo longue, mais la partie où je pose est courte.